Alors, le choix de la vie dominicaine, c'était pour moi, un, dans mes études, parce que j'ai fait des sciences avant, la continuité de la recherche de la vérité. C'est-à-dire de pouvoir contempler ce Dieu qui a créé à travers, euh, même beaucoup plus, beaucoup plus loin, dans la théologie. Et c'est aussi pour moi, aussi dans la vie dominicaine, la, la rencontre avec saint Dominique lui-même et tous les saints euh, qui accompagnent cette vie dominicaine et qui, qui l'ont portée au cours des siècles et qui font que chaque Dominicain est unique et à la capacité de développer ses charismes. Et Dans cette vie dominicaine, aussi riche qu'elle est, euh, je m'épanouis aujourd'hui dedans parce que je sais que le Seigneur nous permet d'être là et pour le monde et de lui permettre de découvrir la beauté de, de sa création.